Bonjour, alors aujourd'hui on va voir dans un magasin de chaussures. C'est une association de communication du thème faire les courses. L'acte de parole ici c'est faire des achats. Dans un magasin de chaussures, comme vous voyez, il y a une cliente qui essaie une sandale. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine Oui madame, quelle pointure faites-vous Je fais du 38. Hmm, voilà. Alors, ça va? Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39 cette fois? Non, désolé. Mais j'ai un autre modèle hein, dans le même style. Vous voulez laisser? Oui, pourquoi pas. Alors, ça vous plaît? Non, pas vraiment. Je vous remercie. Je vais réfléchir. Alors, il y a des expressions utilisées ici dans un magasin de chaussures. Par exemple, une cliente qui entre dans un magasin n'importe. Est-ce que je peux essayer Surtout euh, un magasin de vêtements. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine Oui, madame. Quelle pointure faites-vous c'est pas quelle taille. On dit Quelle pointure faites-vous Je fais du 38. Ça veut dire ma pointure au voisin de 38-39. Voilà. Alors ça va, ça veut dire tout simplement ça vous convient. Non, c'est trop petit. Parce qu'on C'est suffisamment petit. Est-ce que vous avez. C'est assez petit. C'est suffisamment, oui, c'est suffisamment petit. Mais c'est trop petit, ça veut dire trop serré. Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39 Parce que je cherche le confort de mes pieds. Non, désolé, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer Oui, pourquoi pas Alors, ça vous plaît Non, pas vraiment. Donc, je vous remercie, je veux réfléchir. Ça veut dire tout simplement, je ne suis pas satisfaite de la qualité de sandales. Alors je cherche le confort de mes pieds d'abord. Alors on passe maintenant. Manière de dire. On dit est-ce que je peux essayer Je voudrais essayer. Est-ce que je peux essayer Je voudrais essayer.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 Qu'on ne veut pas acheter maintenant. Ça veut dire que je ne suis pas tout à fait satisfait. Ou satisfaite. du l'achat. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Hmm? Alors, grammaire. La différence entre dans et sur. Ce sont deux propositions. Préposition, pardon. Ce sont deux prépositions. De, utilisation de la préposition dans et sur. On dit dans la boutique. Dans le sac, dans la vitrine, dans ma taille, ou dans ma pointure, dans le même style, dans la rue, sur, on dit sur la table, sur la chaise, sur la route, sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo, c'est ça la différence entre dans et sur, dans la boutique, dans le sac, dans la vitrine, dans ma taille, dans ma poitrine, dans le même style, donc la rue, mais sur, on dit sur la table, voilà, sur quelque chose, donc quelque chose. Sur la table, sur la chaise, sur la route, sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo. Vous avez bien compris la différence entre les deux, c'est vraiment facile. vous cobbler, il y a un magasin de chaussures, un magasin, c'est pas un magasin des chaussures, non, un magasin de chaussures. Une paire de chaussures. Atalon haut, c'est le contraire de talon bas. Ou atalon plat. <rire> atalon plat, c'est pas atalon bas, je m'excuse. Atalon haut, c'est le contraire de atalon plat. Des sandales, des bottes, des mo mocassins, des chaussures de sport, des tennis, des baskets, un modèle, la pointure. Voilà. Alors... Euh on a déjà vu euh, la situation de communication euh, dans un magasin de chaussures. Acte de parole ici, c'est faire des achats. Le thème en général, c'est faire les courses. C'est donc deuxième situation. On a déjà vu la, le dialogue entre la cliente et la vendeuse et quelques expressions véhiculées, vocabulaire aussi, qui ont même... Qui appartiennent au même thème faire les courses alors si vous aimez bien sûr ces vidéos vous pouvez tout simplement vous abonner dans notre chaîne de de cliquer sur like si vous aimez des vidéos ici et aussi euh, mettre des commentaires au-dessous des vidéos par chaque commentaire est vraiment très intéressant pour nous pour améliorer notre façon de notre manière de présenter les cours et cliquez s'il sur la cloche pour avoir de nouveautés. C'était avec vous monsieur Youssef Dalel de la chaîne TV. à très bientôt.